donc euh, les répressions, la répression est extrêmement forte. Mais euh, le mouvement populaire, hein, on, on peut compter que là-dessus. Euh, les, les organisations intermédiaires sont gangrénées. Hein, dès que les gens sortent la tête, on, on a tendance à les acheter. Hein. Donc, euh, mouvement populaire. Et, et le mouvement populaire, comme dit l'autre, euh, la révolution, ce n'est pas un dîner de gala.